Et salut à tous, c'est TipsLayers, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude, aujourd'hui je vous retrouve pour le CDD numéro 59, réalisé par TipsLays, qui est donc en fait TipsVolt, qui a juste changé de gamer tag à cause d'un mec qui lui a hacké son compte. du coup il est sur Raid, avec un VXPR, jdoum ajustable celui de la classe par défaut, et donc il fait un premier kill, il va faire... Un deuxième kill à droite, un troisième, et il se retourne vers le spawn, un quatrième. Et le cinquième hit marker ah, pour la 5 feed OS, dommage. En tout cas, GG pour la quad feed on screen. Pour le fait, vous allez jamais me croire, mais c'est bien Tips Kairos qui fait son retour parmi nous, on l'accueille à bras ouverts. Il sur Ghost, il va nous faire un premier kill, il se fait Brooke un deuxième, un troisième et un quatrième pour la quad feed OS Brooke, mais il ne s'arrête pas là, il se fait encore Brooke un cinquième kill, il continue, il court, il va nous en faire un sixième et le septième hit marker. Dommage, une série d'éliminations, il s'est fait Brooke vraiment, dommage pour toi Kairos. Voilà, j'espère que le CD numéro 59 vous aura plu. Demain, logiquement, sur la chaîne, il y a le vlog des 1000 abonnés qui sort. Donc, allez le voir, il est super important. On a énormément de trucs à vous dire dedans. En attendant, je vous dis gardez la pêche. Likez, commentez, partagez. C'était Tips Iron. Allez, ciao tout le monde